le bois que j'ai acheté pour créer mon cinquième bac de culture surélevé, ma pergola et la fermeture de mon abri qui sera la prochaine étape après la création de mon bac de culture surélevé. Donc hier j'ai travaillé à créer l'ensemble des planches qui vont constituer mon bac de culture donc planches et poteaux. Donc c'est un bac de 2 mètres sur 1m20 mètre 20 m tel que je l'ai conçu, ce bac va me permettre de faire grimper des haricots à rame il faut 7 planches de coffrage de 4 mètres de long pour créer un bac de 2 m sur mètre m 20. sur mes bacs précédents j'avais prévu des poteaux de 80 cm mais comme je souhaite faire grimper des haricots à rame je vais installer d'emblée des poteaux qui font mètres m de haut donc la prochaine étape va constituer à assembler ces planches donc je vous montrerai ça dans quelques instants. J'ai positionné les deux poteaux de 2,50 mètres au sol, sur la partie la plus large. J'ai positionné la planche la plus courte sur ces poteaux. Je vais insérer trois vis de chaque côté de la planche. Il est très important de bien plaquer la planche dans le sens du bois. Donc C'est dans ce sens que je dois appliquer la planche pour que le bois travaille le mieux possible et de moins se déformer. Comme ici, vous voyez que la planche a été positionnée dans le sens du bois contre le poteau. Donc maintenant, je vais mettre trois vis de chaque côté en prenant soin de bien aligner les planches par rapport au poteau. Et je vais faire ça pour deux planches. Je vais constituer chacune des parties du bac, donc les deux parties les plus courtes avec les planches et les poteaux. Et sur place, j'assemblerai les grandes planches qui font 2 mètres de l'autre côté pour réunir les deux parties formées par les deux poteaux et les petites planches. Je vais recréer une deuxième partie identique qui correspond aux parties les plus courtes du bac. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que les poteaux, à l'origine, font 4 mètres. Je les ai coupés à 2,50 mètres. Je privilégie la partie que je n'ai pas coupée et qui est traitée en contact avec le sol donc pour préserver un maximum le poteau de la dégradation les deux premières parties sont prêtes donc euh, pourquoi je me suis arrêté à deux planches euh, c'est tout simplement parce que c'est extrêmement lourd à déplacer alors surtout quand euh, je vais assembler ces deux parties avec deux des planches de 2 mètres qui se trouvent là c'est gérable à une seule personne euh, donc pour couper les planches euh, je vous ai pas montré mais voilà moi j'utilise euh, la scie anglaise. c'est quand même euh, plus précis que euh, la scie à main euh, là au moins vous avez une découpe parfaite donc euh, je vous conseille de d'investir dans ce type de matériel une scie à onglet électrique on en trouve à des prix raisonnables quand on tape pas dans des marques très connues et ça marche très bien moi ça fait plusieurs années que je l'ai malgré que ce soit une marque pas exceptionnelle ça fait le boulot et ça marche vraiment très bien donc j'ai ramené mes deux parties et toutes les planches dont je vais avoir besoin pour terminer l'assemblage du bac donc là il faut absolument que j'enlève toutes ces feuilles pour positionner le mieux possible mon bac donc je m'occupe de cette préparation et je vous reprends après comme vous voyez je me suis servi de mon trottoir comme support plat pour pouvoir accrocher mes grandes planches sur l'ensemble formé par les deux poteaux et les petites planches sur le sol c'est faisable aussi mais évidemment comme le sol n'est pas parfaitement droit ça va être un petit peu plus compliqué donc voilà moi j'en ai profité euh, bien sûr, n'oubliez pas comme pour les petites planches donc les cercles les plus larges vont vers l'extérieur et je vais positionner ma planche ici donc j'aligne bien mes planches euh, pour qu'on soit le, le, le, mieux, le mieux aligné possible et je vais visser d'abord au milieu et ensuite je pourrais éventuellement bouger euh, faire bouger le, les cette partie-là, pour pouvoir finir d'ajuster la fixation entre les deux parties donc euh, voilà, je vais finir euh, donc de raccorder cette partie ensuite je retournerai l'ensemble pour fixer la partie du fond comme vous voyez, j'ai retourné la partie que j'avais déjà assemblée dans l'autre sens et j'ai positionné la deuxième partie assemblée ici donc pour l'instant c'est pas encore fixé comme vous voyez, voilà donc j'ai simplement essayé de mettre de niveau cette partie-là pour que je sois bien à plat ici, donc maintenant il ne me reste plus qu'à assembler les deux parties, et ensuite je pourrais terminer d'assembler les deux autres planches de 2 mètres, pour pouvoir ensuite seulement positionner mon bac, je vais insérer des piquets pour pouvoir gérer le niveau aux quatre poteaux, je mettrai le bac sur la tranche pour pouvoir installer des piquets, pour que je puisse régler les niveaux facilement, et ensuite il me restera à finir d'assembler complètement le bac donc c'est à dire avoir quatre planches de, de chaque côté pour être à 80 cm de hauteur j'ai utilisé euh, donc ma scie à onglet pour créer des pics j'ai simplement fait un pan en fait je ne me suis pas amusé à, à, à créer deux, deux parties pointues je pense qu'avec une seule ça devrait suffire je vais fixer ça sur le, sur le poteau et de cette façon là, je vais pouvoir ensuite relever le bac et euh, le planter dans la terre en réglant euh, euh, progressivement le, le niveau. Le niveau est pratiquement parfait, donc euh, j'ai commencé à ajouter une troisième planche sur, le, sur la face du fond. Euh, j'ai aussi ajouté des poteaux de renfort de 80 cm. Donc ça permet de renforcer les côtés latéraux du bac pour éviter euh, d'avoir ce qu'on appelle un ventre, c'est à dire une déformation avec la pression de la terre quand je vais remplir le bac. Les poteaux que j'ai installés, on les voit encore dépasser ici. Donc ils font, ils faisaient à peu près 90 cm, et je les ai fait dépasser de 30 cm, pour pouvoir ajuster comme j'en avais envie. Donc il me reste plus qu'à fixer le niveau, pour qu'il soit parfaitement équilibré, et de relier les poteaux entre eux, pour avoir un maximum de rigidité. Et ce sera terminé. Pour la partie bois donc j'ai positionné un des deux poteaux verticalement et euh, j'ai positionné l'autre en face pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir appliquer mon équerre donc le, le fait d'installer euh, les deux poteaux de cette façon là ça me donne un appui euh, et donc ça me permet de bien positionner l'équerre vissée et donc elle est prête euh, elle est prête à visser donc euh, j'ai fait ça pour les deux et euh, il ne me reste plus qu'à les installer donc j'ai fixé la première équerre donc vous voyez quand vous travaillez tout seul il faut trouver des astuces pour pouvoir euh, bosser euh, sans assistance donc là par exemple j'ai positionné un petit serre-joint pour pouvoir tenir le côté droit euh, sans supporter le poids de la poutre euh, côté gauche donc là je viens de terminer euh, la jonction des deux poteaux donc des deux côtés là je m'apprête je à protéger le bois avec une membrane de soubassement. donc ce sont des bobines qui se vendent par 10 ou 20 mètres je crois euh, Bon, c'est la partie la plus chère en fait de, du bac si on veut correctement protéger le bois ce type de membrane en fait c'est vraiment ce que je trouve le plus adapté donc je vous conseille de prendre ça euh, je vous mettrai le tarif mais je crois que ça tourne aux alentours il me semble de 50 euros les 20 mètres donc j'applique le, le film et je vous reprends après pour Fixer la membrane, il faut que vous récupériez si vous en avez euh, des, des tasseaux, des bouts de tasseaux comme ça pour pouvoir plaquer en fait, agrafer ça. Moi j'agrafe ça avec une, une agrafeuse pneumatique. La membrane ne tient pas si on l'agrafe directement. Il faut vraiment plaquer du bois par-dessus, la prendre en sandwich pour pouvoir vraiment que, que ça tienne. Sinon, ça, ça va se décoller vraiment très très rapidement. Donc j'ai testé et depuis en fait, je mets ce genre de tasseau de toute taille, peu importe la largeur la longueur, moi il m'en reste de toutes les sortes et j'en ai, ai certains qui sont entiers que je couperais si vraiment je vois que j'en ai pas assez avec cela. donc j'avais deux couleurs de membrane mais c'est pas très gênant noir et gris un peu l'important c'est que le bois soit protégé et donc vous voyez avec les petites chutes que j'avais j'ai réussi à terminer la totalité du bac donc il faut bien faire descendre la membrane jusqu'au fond, même plus bas que le bois. Moi, C'est ce que j'ai fait, parce que c'était légèrement au-dessus, grâce aux piquets, qui m'ont servi à régler le niveau. Et donc, là, il y a cette partie qui dépasse. Donc, vous voyez, sur certaines membranes, on a toujours une espèce de bande comme ça. Donc celle-ci, il faut surtout pas l'utiliser, il faut la découper. Parce que, en fait, la forme de la membrane permet de faire circuler l'air, vous voyez. Là on a, on a toujours de l'air qui circule, alors que si on a une feuille plastique collée, euh, il n'y a, aucun, a aucune circulation d'air. Donc euh, voilà, moi je vous recommande de mettre cette partie-là en haut pour pouvoir la découper ensuite. Donc là maintenant je vais prendre le cutter et je vais découper tout ce qui dépasse du bois. Donc, et ensuite euh, bah, je vais pouvoir remplir le bac. Donc euh, euh, je vais commencer par du bois, j'ai des chutes de bois, des, des branches... Euh, que j'ai coupé récemment, que je vais mettre au fond pour pouvoir euh, euh, obtenir euh, une réserve d'eau euh, puisque le, le bois, en fait, euh, avec l'humidité va faire euh, va servir d'éponge un peu euh, donc euh, je vais je vais stocker euh, pas mal de bois au fond et ensuite euh, je pense que je vais essayer de faire une, une lasagne entre euh, de la terre euh, des graminées que je vais tailler, euh, donc, que je vais mettre j'ai aussi mes fans de tomates de l'année dernière que j'ai stocké. Je vais les mettre dedans. Donc je vais essayer de faire plusieurs couches comme ça. Donc, euh, et puis, euh, et pour la, la, la, la couche de surface, je l'enrichirai avec du compost. Il me reste un petit peu de compost. Et comme ça, je pourrais planter sans doute mes petits pois. Je m'occupe de ça et je vous reprends après. Donc, vous voyez, là, on est parfaitement au ras de, du bord. Euh, donc, euh, alors... Euh, la forme qu'on peut avoir au fond, on s'en moque. Hein. En fait, avec la terre, ça se verra plus. Donc si ça fait quelques vagues, c'est pas gênant. Euh, on peut finir euh, le, le, le dessus, on peut le terminer avec une finition, comme j'ai fait sur mon bac à fraisier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez, sur ce bac, j'ai ajouté des, des planches, euh, en fait, qui sont des lames de terrasse, que j'ai coupées à 45 donc euh, à terme, je vais faire la même chose sur tous mes bacs, mais quand j'aurai un peu plus de temps. J'avais tout un tas de coupes de bois que, dont je ne savais pas quoi faire, que j'avais prévu pour euh, garder cet hiver pour démarrer le poêle, et en fait, j'en ai encore énormément. Donc euh, comme c'est du bois qui n'est pas traité, donc euh, bah, j'en profite pour mettre tout ça au fond de, du bac. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire. Même si ça ne dure pas aussi longtemps que des bûches, euh, bon j'ai pas envie de mettre du bois de chauffe euh, dans le fond de mon bac euh, simplement pour garder l'humidité donc euh, je préfère garder mon bois de chauffe euh, pour me chauffer j'ai trouvé un, un tas d'écorces en fait, que j'avais récupéré quand, euh, suite à ma dernière livraison de bois donc euh, bah, je vais mettre tout ça dans mon bac hein, il y a des gros morceaux là qui sont en train de se décomposer donc euh, bah, je vais ajouter ça dans mon bac ça fera un petit peu plus de matière et ça permettra aussi de conserver un petit peu plus d'humidité J'en suis à la dernière couche de matière organique. Donc, euh, je vous rappelle en fait que j'ai commencé par euh, du bois. Ensuite, euh, j'ai recouvert de toutes les plantes mortes que j'avais. Euh, et ensuite, j'ai remis de la terre. Ensuite, j'ai fait une couche avec de la feuille. Euh, de nouveau de la terre. Et là, euh, je complète avec cette couche de bambou séché avec des copeaux de bois déchiquetés. Et donc, je vais terminer par de la terre et à laquelle je vais ajouter du compost et un petit peu de fumier pour, pour terminer la, la couche de, de surface quand vous faites ce type de bac, donc déjà euh, régulièrement il faut monter dedans pour tasser un peu la terre parce que ça se tasse énormément n'hésitez pas à la remplir pratiquement euh, au maximum euh, parce que vous allez voir, euh, il, ça va descendre au moins de 10, euh, 10 voire 15 cm euh, au bout de la première année Voilà, pour exemple, vous voyez euh, sur ce bac là donc il euh, y a euh, plus de 20 cm à certains endroits donc euh, voilà, ça s'est vraiment bien tassé il faudra peu, peut-être que je remette un peu voilà, donc un petit point sur mon bac que je viens de finir de remplir donc j'ai enrichi un peu la terre avec euh, un peu de fumier et un peu de compost j'ai ajouté aussi un petit peu de cendre de bois pour euh, monter un petit peu le niveau de potasse donc, euh, donc dans ce bac j'ai prévu de mettre euh, haricots et petits pois avec euh, sur les côtés euh, gauche et droit euh, des haricots grimpants donc, euh, donc je vais monter un petit treillage en fait euh, sur les côtés là, ce qui permettra de disposer de la partie la plus large euh, pour avoir accès aux, aux cultures d'être moins gêné que si j'avais inversé si j'avais fait monter les haricots euh, sur cette partie là euh, je ne pourrais accéder que par euh, les côtés et, et les côtés ne euh, me permettraient pas d'aller vraiment au centre euh, du bac donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai fait ça j'ai uniquement vissé les deux vis les plus hautes pareil pour de l'autre côté comme j'ai la dalle qui se trouve devant le jour où je devrais changer la planche j'aurais pas accès à la vis donc en fait de cette façon je pourrais démonter la planche du haut démonter la planche du bas et remonter en fait la planche du bas pour pouvoir y accéder et ensuite je positionnerai la planche du bas et j'insérerai la planche du haut par dessus c'est juste un petit détail technique mais c'est important parce que sinon ça oblige à casser le jour où on doit changer la planche du bas on s'en met un peu plus alors que si on l'a prévu dès le départ, ça évite ce genre de souci. pour remplir le bac, je vous conseille de mettre une bâche pour protéger en fait la partie qui se trouve donc entre la planche et la membrane parce que si de la terre se met ici, en fait, l'air ne circule plus. Et comme ça, vous pouvez verser de la terre sans problème. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Dans le prolongement du bac, sur la droite, j'installerai ma pergola. Donc, euh, bon, encore un peu de travail. Hein. Donc, la prochaine étape, ça sera de fermer mon abri. Donc, euh, encore... Euh, pas mal de boulot là dessus sachant que j'ai pas encore décidé comment j'allais positionner mes portes il faut que ça reste simple d'accès donc je réfléchis encore à cette partie là et je vais m'attaquer à l'abri je pense d'ici quelques jours donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous inscrire si ce n'est pas encore déjà fait et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo